Et là, des fois, il y a, il y a deux ou trois personnes qui viennent voir le café On ah, discute, On discute avec eux. Ben voilà. euh, S'ils si, veulent si, si, se confier un petit ah, peu, se poser des questions, des fois on peut répondre. Ou des fois, euh, on dit qu'on peut, ne on peut pas trouver une solution. Mais ici, c'est ouvert à tout le monde, ah, à, à n'importe quel euh, type de gens. Voilà. D'où l'intérêt d'un espace communal si tu es vrai. Il porte bien son là. L'espace et le gène, c'est à la fois la même chose et en oui, même temps, c'est. c'est. C'est miroir. que nous, on propose ce mélange. plus, moi, je trouve qu'on propose ce mélange. Ce mélange de population, ça fait avancer les choses. Parce qu'il faut se mobiliser. Si on veut changer les mentalités, il faut continuer à se mobiliser. Et même ceux qui ne participent pas. À la recherche-action, il faut, faut dire que nous, on est porte-parole aussi, on est là pour les aider, les autres aussi qui ne sont pas là. On est là aussi pour les aider, et pour leur dire, voilà, on a un groupe qui se rassemble pour vous aider aussi, on ne pense pas qu'à nous, on est là pour vous aussi. L'intention et l'idée qui est à l'origine de ce livre, c'est de se dire que, certes, le mouvement des usagers en santé mentale existe. Certes ce mouvement revendique la reconnaissance de sa parole en tant que telle, non pas seulement euh, en tant que personne individuelle, mais en tant que, que, que population euh, discriminée. Encore faudrait-il, si l'on veut prendre en considération que ces personnes ne sont pas des personnes à part, mais des personnes à part entière, que l'on puisse effectivement étayer cette revendication d'une recherche théorique. Il ne s'agit pas seulement de, de, de crier des mots d'ordre, et encore faut-il effectivement poser les choses d'une manière, euh, d'une revendication d'un ordre de savoir. Et c'est ce travail théorique euh, que j'ai essayé de, de, de mener à, à l'issue d'un d'un combat euh, quotidien avec les personnes et aux côtés des personnes en souffrance euh, psychique. En, en essayant de voir euh, finalement pourquoi, pourquoi cette, cette disqualification permanente et surtout et comment euh, cette, euh, cette on pouvait parler... D'un authentique savoir de la part euh, des, des, des usagers en sentimental Comment interroger les concepts comme les concepts d'usager, les concepts de personne, les concepts de la notion de, de handicap euh, pour euh, valoriser ce qui euh, est une, euh, une lutte, pour reprendre l'expression de, de Honnête, la lutte pour la reconnaissance de ces personnes en souffrance psychique que l'on traite de fous, c'est pourquoi je reprends ce titre qui a été le titre d'une campagne anti-discrimination que notre association a menée ce travail théorique qui illustre la devise de notre association qui est de dire le jour où des personnes peu habituées à parler seront entendues par des personnes peu habituées à écouter alors de grandes choses pourront arriver, s'appuient sur la prise de parole des usagers eux-mêmes. Et c'est très important de les écouter. Les usagers sont en possession d'un authentique savoir qui est trop souvent négligé au bénéfice du savoir médical. Et cet ouvrage essaye de rendre compte de ce croisement des savoirs avec le discours des usagers d'un côté et le travail théorique de l'autre. Je vous remercie.